Pour connecter mon téléphone avec le compte Google éducation du collège. D'abord je dois aller sur paramètres. Ensuite je vais aller sur compte et vous avez sans doute déjà plusieurs comptes. Vous allez sur ajouter à compte. C'est un service de Google. Et je mets donc mon identifiant collège, première lettre du prénom, nom de famille, arrobase, collège-innovant, avec deux N, 64.fr. Et euh, je mets mon mot de passe. Mon mot de passe Argos, donc vous mettez votre mot de passe Argos, euh, vous lisez bien les conditions et vous cliquez sur j'accepte et vous allez être connecté à votre compte.